C'est mon coronavirus La population est pas La population est pas Je ne manquerai plus On est <rire> en terre <rire> avec la pollution, là hein. Avec le coronavirus, voilà. on n'a pas notre fauchade de CO2, là ah. ah. J'ai du mal à respirer C'est un défi C'est un défi T'as vu comme il a... est sur le son C'est génial ah que les avions volent plus haut Ouais, ouais mais ils sont obligés d'atterrir quand même. Parce que les avions voient bien, de la vie, ça se passe. Voilà. Donc tu remets la Il aurait fallu venir hier, mais... on l'a eu comment l'intro D'accord. Ah, bah, c'est pas moi. Faites du ramadan pour, ah bon. pour la prochaine fois par Facebook, monsieur. Faites du ramadan pour la prochaine fois par Facebook. Je vais partager 33 hectares, euh, c'est pas rien, quoi. Mmh. Voilà. <rire> Bonne journée. <rire> de lycée, d'entendue, à notre chute de Président, Président, Président, Va falloir dans le rang, dans le rang, dans le rang, à notre chute de Président, Président, Président, Papallois s'est revêt, c'est bien qu'on voit les serres, la croix s'en marche, marche au vrai, marche au vrai, marche au vrai, marche au vrai, marche On prend deux ficelles, et on tend les ficelles. Là on a réussi à les planter. On dans le sol qui s'en fait lourd. Bonne idée c'est déjà... On consolide notre truc, après on attache la boule et après on tend la bas il l'a. a un peu mort parce que. C'est pas que ça arrive. On était allés dans les mains. C'est bon, qu'est-ce qu'on est bon. c'est hein -ce bon. ça le bon Mais problème. Mais il y a des moments où. Pour que... bon, le moment, on s'entend trop. Ah non, parce que c'est quelque chose qui va durer ça On a fait horreur mais au ce genre faut pas faire après, c'est pas le plus C'est pas le c'est très oui, bien que c'est pas à Alors, pas. Il faut pas. Non, c'est bon. C'est comme un gros rameau rose, il est parcours de radiologue, mais c'est pas le fil pour C'est pas Bonjour, c'est que tu mets dedans, et comment tu fais cette texture C'est quoi pas Merci. C'est quoi